Hello à tous, dans cet épisode de vlog, je voulais vous présenter comment on répond aux questions des euh, clients qui sont dans notre programme pour vous donner des idées. Surtout si vous avez un programme de groupe, quand vous avez un programme en individuel, je vous invite plutôt à utiliser euh, WhatsApp par exemple pour faire ça. Mais si vous avez un programme de groupe, à travers mon, euh, mon expérience et ce que nous on fait en interne, j'espère que ça va vous donner des idées. Alors, l'idée est la suivante, c'est que euh, on a un mode d'emploi ici où on essaye de cadrer les gens, de dire voilà si vous avez des questions sur ça, ça, ça. Sous-entendu, si vous avez des questions par exemple sur des trucs purement techniques, bah allez voir le support de l'entreprise en question puisque c'est eux les experts. Mais nous, tout ce qui est marketing, vente, stratégie, mindset, voilà, c'est notre expertise et on accompagne les coachs sur ça. Donc, on le précise euh, dès le début et on leur donne des consignes claires. Ça, c'est important parce que quand ce pas clair, euh, on l'a vécu par le passé, hein, mais euh, oui, mais tu devais répondre, tu n'as pas répondu. Ça fait cinq jours, j'ai posé la question, j'ai toujours pas de réponse. Ok, ici, c'est très clair, vous les posez avant mardi 23h59, je répondrai les mercredis. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Euh, donc, ils ont juste une question à poser. Et euh, voici euh, des, euh, une illustration des questions qui peuvent se poser. Ce qui est intéressant, c'est que on est très co-développant. On... On veut vraiment que la communauté s'entraide dans le programme coach en mission. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire. Le risque, c'est que vous devez devenir un peu ce, ce sauveur qui doit répondre à tout le monde. Et en plus, c'est fatigant pour vous et vous empêchez aux membres de créer un, des liens. Et les liens, bah, vous le savez, imaginez à l'école, quand vous étiez à l'école. Imaginez, vous pouvez être euh, proche que du prof. Eh ben non, en fait, les récrés, les temps où vous étiez avec des amis, des camarades de classe, c'est hyper précieux. C'est presque ça qui vous donne envie d'aller à l'école. voyez un peu le truc. Donc, non seulement ça apporte de l'aide, mais en plus, les clients dans notre programme peuvent se sentir aussi plus importants. C'est pas tout le temps agréable d'aller dans un endroit et surtout poser des questions en mode élève. On a envie de contribuer, surtout les coachs. Et moi, c'était pareil quand j'étais élève. Bah, quand un camarade me demandait de l'aide, même quand je savais pas trop, je kiffais euh, l'aider. En fait, ça, ça me nourrissait, ça me motivait. Ça faisait partie des choses qui, pédagogiquement, me donnaient envie d'être attentif pour pouvoir aider. <coughs> Donc voilà, à travers euh, ce, cet épisode de vlog, je vais aussi vous montrer la, la pédagogie que vous pouvez employer avec euh, vos euh, clients. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer Je voulais vous montrer quelques exemples de questions euh, qu'on pouvait poser. Alors voilà, j'ai essayé de flouter euh, beaucoup de choses euh, parce que je n'ai pas l'autorisation des clients pour vous en parler. Donc comme ça, l'heure... <rire> Identité est préservée, même si je suis sûr qu'il s'en ficherait. Euh, donc là, par exemple, on a une question sur le sommet virtuel. Donc les questions peuvent être très variées. Euh, là, c'est sur euh, les événements euh, en ligne et différents formats. Euh, là, c'est mastermind euh, ou pas. Euh, là, c'est prospection commerciale. Bref, les questions peuvent être variées. Donc nous, ce qu'on invite les clients à faire, c'est surtout ne pas hésiter à poser des questions, c'est très très très important. Bah déjà, pour leur apporter de l'aide, hein, on n'est pas là juste pour leur vendre un accompagnement, on est là pour les aider c'est la raison pour laquelle on existe donc s'ils ne nous posent pas de questions, comment on peut les, les, aider, les aider à, à avancer euh, et du coup ça c'est très important de décomplexer vos clients à poser des questions parce que s'ils sont complexés, s'ils se disent oui mais cette question elle est bête etc bah en fait euh, six mois plus tard ils se réveillent en fait le programme il était nul euh, euh, j'ai pas pu poser des questions j'ai pas eu non j'ai pas eu d'aide j'ai pas pu bah oui mais c'est parce que t'as pas posé de questions donc je peux pas t'aider et donc c'est votre responsabilité en tant qu'accompagnant de pédagogiquement Tendre des perches, être bienveillant, être cordial et leur expliquer que leurs questions sont les bienvenues et les encourager. Je vais vous donner un peu quelques réponses, quelques exemples de réponses après. Euh, donc ça, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et donc, euh, parfois, bah, Mathilde aussi répond. Alors, c'est surtout moi qui répond, Mathilde, c'est une des coachs de notre équipe qui gère notamment les, les coachés en groupe. Moi, je m'occupe des hot seats et et des ateliers à voir si ça vous intéresse, je vous présenterai ça prochainement. Donc, l'idée, voilà, c'est des réponses ultra personnalisées. Et plus la question de la personne est précise, plus on y répond efficacement. Et euh, évidemment, parfois une question est complexe et ça peut euh, durer quelques semaines, les allers-retours. Ici, euh, un autre exemple où, euh, voilà, on a par exemple des outils, on ne va pas hésiter à renvoyer vers d'autres outils euh, qui... Euh, accompagne la personne avancée. Donc voilà, nous, on n'est on on, on pas une formation, on est un programme d'accompagnement. On veut vraiment accompagner les personnes. Et donc, ce n'est pas juste question-réponse, sinon ce serait une formation. C'est voilà, clique ici et on a un tableau du défi du service que je vous présenterai peut-être euh, une prochaine fois. Euh, ici, une autre réponse. Et ici, une autre réponse. C'est ça. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une plateforme de formation. L'avantage d'avoir une plateforme de formation, c'est que souvent, certaines questions qui reviennent bah, sont, ont déjà été répondues. Donc, on leur dit « bah, Regarde cette euh, vidéo si tu ne l'as pas regardée ou ça te donnera un bon appel. » Alors, je suis conscient qu'en vous partageant ça, il y a une minorité d'entre vous qui sont à un stade où euh, il faut utiliser ce genre d'outils, il faut euh, créer une formation, euh, il faut euh, organiser les choses. Okay. Vous êtes une minorité. Ce que je ne souhaite pas, c'est que la majorité, si vous êtes plutôt débutant, que vous commencez à complexifier les choses et que vous lancez votre programme d'accompagnement dans trois mois, six mois, un an, voire jamais, parce qu'en fait, à un moment donné, vous êtes tellement complexifié le truc que ça vous décourage. Donc, je vous montre là juste pour vous aider à voir à quoi ça pourrait ressembler plus tard et que quand vous construisez vos programmes de d'accompagnement individuel, vous puissiez déjà un peu réfléchir petit à petit au futur. Ce que j'aimerais aussi vous montrer à travers cette vidéo, c'est que les choses ne sont pas figées. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça, mais il y a six mois, on fonctionnait pas comme ça, il y a 12 mois, on ne fonctionnait pas comme ça et dans six mois, douze mois, on fonctionnera peut-être pas comme ça. Pourquoi Parce qu'on cherche constamment à améliorer les choses. Donc ça, c'est important pour vous de vous lancer, d'être sur le terrain pour aider vos clients. Vous n'êtes pas des directeurs pédagogiques. Vous êtes des entrepreneurs qui apportent des solutions à des problèmes et vous êtes là pour le faire en réel avec les gens. Pas dans votre bureau, à euh, sur votre tableau blanc, à réfléchir. Bien sûr, prenez le temps de réfléchir, nous on a des réunions toutes les semaines, on réfléchit à ce genre de choses. Mais que ce soit pas un remplacement pour être au proche de nos clients. Prenez bien que si on réfléchit à ça, mais qu'on ne répond pas aux questions et que au lieu de répondre aux questions, on est en train d'organiser la suite, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est important d'être au contact des clients et surtout ne complexez pas hein, si jamais ça vous complexe. Pas à pas, Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis entrepreneur, j'ai une équipe, donc les choses sont un peu plus avancées. Et puis, euh, bah, si jamais ça ne vous impressionne pas, bah, tant mieux. Euh, J'espère que euh, vous êtes dans l'action, que vous êtes là en train d'aider les gens. Et si vous avez des questions suite à ce... Euh, à cela, n'hésite pas. D'ailleurs, si ça vous donne envie de rejoindre le programme Coach en Mission, on vous met le lien en dessous. Il y a une vidéo de présentation qui vous montre à quoi ressemble euh, le programme. Et puis comme ça, si vous voulez euh, prendre rendez-vous par la suite, parce que ça vous intéresse, bah, général, sinon c'est OK. Ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésite pas en commentaire à me dire euh, voilà si vous avez d'autres euh, coulisses de notre business que vous voulez voir pour vous aider à développer votre business.